Summer yet may bloom again, ice be upon us. My child, there is so much to tell you that I have run out of time. The sacrifice I made was not enough. The dark gods still feed on our transgressions. Corruption. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour... Euh... Alors je ne le fais pas d'habitude mais un petit teaser, enfin débrief un petit peu le trailer de Total War Warhammer 3 que j'ai trouvé euh, incroyable Je vais le remettre d'ailleurs en fond même si je vais baisser le son Alors pour l'info je suis extrêmement hype, euh, je fais des vidéos sur Total War, j'ai fait également une vidéo sur Total War Avec les différentes races et civilisations de Total War notamment, et bien celles qui pouvaient arriver dans le 3 Et je suis totalement... Euh... alors ce, ce trailer est incroyable, donc oui je suis hypé, je vais peut-être perdre mes mots parfois mais euh, tout d'abord, je tiens à dire que ce trailer... Au final ils ont choisi de faire alors on avait quelques doutes puisqu'il y avait eu notamment un tease j'en avais pas trop parlé sur twitter parce que j'attendais de voir mais il y avait un artwork qui avait leak c'est cet artwork final celui-ci avec la tzarine contre le, le démon majeur de corne et du coup on va refaire un point là dessus pour ceux qui connaissent pas forcément warhammer bah, normalement le trailer devrait vous suffire et je vous aiguille bien sûr sur les deux vidéos que j'ai pu faire de l'or sur Total War Warhammer enfin juste warhammer en fait mais je suis extrêmement content puisque euh, c'est des nations un peu moins connues. C'est vrai que la plupart des gens, souvent, comme Warhammer, grâce à l'Empire, les hauts elfes, les Orques, euh, les Nains, etc., mais on connaît moins, peut-être, euh, parfois, certaines races ou certaines civilisations, parce que là, en l'occurrence, c'est deux civilisations humaines. Et avoir mis, avoir mis, justement, lève à l'honneur, alors c'était qu'on soit clair, même, tota même Creative Assembly on avait un petit peu parlé sur des questions réponses et tout, ça n'avait jamais été confirmé à 100% mais globalement on, est, on, a, on anticipait beaucoup quatre races, on, on anticipait les dieux du chaos, on, on anticipait Kislef, on anticipait également les royaumes ogres qui ont été confirmés à demi-mot hein, sur certains questions réponses et les nains du chaos. Personnellement c'était le roster de base que, auquel je m'attendais Avec potentiellement en DLC plus tard euh, Les, euh, les euh, Dogs of War donc les, les, les, les mercenaires on va dire Les, les différents ro royaumes mercenaires Notamment et les Stali, tout ça, tout ça le principauté frontalière Et pourquoi pas toutes les provinces à l'extrême est Qui sont très très peu connues des joueurs et Dans lesquelles j'ai fait une vidéo encore une fois Mais euh, Katei, euh, Indra et euh, Nippon Donc Maître qui se lève à l'honneur, alors on s'en doutait un petit peu qu'il se lève à là, mais mettre vraiment qu'il se lève à l'honneur, et eh bah ben, j'avoue que c'est super plaisant il y, a un, il y a un grand côté dans ce trailer là, je trouve qu'il y a un grand côté, notamment ce plan, mais il y a un grand côté euh, Game of Thrones saison 8 Alors je sais que c'est la saison qui est probablement à moins plus aux gens, euh, Game of Thrones euh, en mode, enfin oui la saison 8 tout ça, tout ça Mais ça fait très bataille de Winterfell je trouve avec la menace venue du nord une grande tempête de neige, des mecs du nord, je veux dire il y a un grand rapport entre les Kislevites et les Nordiens de Game of Thrones avec le côté On est dans une ter un territoire où on est toujours attaqué, c'est toujours nous qui sommes sur le front, on est dans la zone tampon, on se fait, en on se fait défoncer par les, par les menaces venues du nord Sauf que là bah, c'est pas le roi de la nuit etc, c'est le chaos, hein. le chaos on va le rappeler après mais le chaos c'est la grande menace de Warhammer à savoir les 4 dieux du chaos. Il y en a d'autres, mais pour le moment, c'est les 4 principaux. Et dans les 4 dieux du chaos, en fait, chacun a un aspect, chacun a plusieurs, enfin, chacun ont leurs caractéristiques précises et leurs couleurs. En parlant en couleurs, sera plus simple aussi. Et euh, du coup, eh bien, il y a des humains, des hommes du nord généralement, qui leur vouent un culte. Et du coup, il y a des armées de chaos, du chaos des guerriers du chaos mais aussi des démons qui euh, déferlent sur les terres et qui attaquent le sud et du coup qui se l'une des nations les plus au nord euh, du monde de Warhammer, du vieux monde et eh bien sont tout simplement en première ligne contre ces forces là donc revoir un petit peu que voilà c est, c est... Alors au passage, donc la narration qui parle, c'est tout simplement euh, Boris Roca, si je ne dis pas de bêtises, Boca, pardon, Boris Boca, le père du coup de la tsarine, la tsarine que l'on voit ici, Katarina Boca, qui est tout simplement, alors peut-être que je prononce mal, hein, mais c'est Katarina Boca, euh, euh, c'est avec question espagnole, espagnol, sorry, lo <rire> siento, mais euh, du coup... Katarina Bocca, c'est tout simplement donc la tsarine, euh, la, la chef de Kislev. Alors Kislev, ce qui va être très intéressant pour le gameplay en plus, c'est que bah, c'est une nation qui est très inspirée de la Pologne, de la Russie, et de, de la plupart des, de enfin, des pays de l'Europe de l'Est, mais également d'Asie centrale, où vous avez du coup un peuple euh, avec beaucoup de nomades, mais également euh, un côté très russe au niveau de l'aristocratie. Et au final, on a donc euh, des seigneurs locaux qui, sont, qui ont beaucoup d'influence. Ce qui fait que... Normalement, quand Katharina sera bien sûr normalement l'un des seigneurs légendaires parce qu'elle est présentée, donc c'est quasiment fait. Et elle devrait être, probablement un petit peu à l'image de Karl Franz dans les Total War récupérer un petit peu l'ascendant sur les différentes provinces, les soumettre, les vassaliser, etc. Donc ça marche très bien pour le côté gameplay Total War et c'était déjà dans l'histoire de, de, de Warhammer. Donc à ce niveau là c'est intéressant, donc le narrateur c'est le père, un petit peu l'image d'Anduin avec Varian dans, dans, les, dans Wo bah, euh, la, la fille lit une lettre de son père qui explique que bah, il a péri, qu'il va probablement mourir sur le champ de bataille dans le nord Et que du coup eh bien, euh, il, compte, il compte sur sa fille pour reprendre les choses en main Et que son sacrifice ne sera pas suffisant Voilà le sacrifice que j'ai fait n'est pas suffisant et on voit, alors, Katharina est très connue pour deux choses. Alors, elle est très liée à la glace, comme vous le voyez, bien sûr, c'est aussi pour ça que ses gardes ont des lances de glace. Alors, ce qui est intéressant, c'est de, de rappeler qu'en fait, Katharina, euh, c'est un personnage très énigmatique qui, à la base, a beaucoup appris. Euh, elle cherche énormément la connaissance et autres, et euh, elle était souvent pas du tout intéressée par les manœuvres politiques, par le côté euh, la cour, euh, etc., etc. Elle était dans son coin, et ce qui fait que la plupart, le peuple ne l'aimait pas trop, on va dire, au départ. Euh, parce que justement bah, elle est dans son coin le truc c'est que quand elle va devenir Zarin, ça c'est tempête du chaos, c'était la campagne tempête du chaos de Warhammer, et bien quand elle va devenir Zarin elle va devoir se battre au front parce que c'est une grande sorcière de glace, immensément puissante et euh, du coup quand elle va arriver au front, en fait elle va tellement gagner de bataille et sauver euh, bah, ses armées son peuple etc, que petit à petit elle va être très aimée, mais ce qui est intéressant c'est que d'habitude souvent on vous vante un personnage qui va être très aimé etc, parce que il est droit dans ses bottes etc, c'est pas qu'elle est pas droite dans ses bottes mais en fait c'est qu'elle est très froide, évidemment, de glace, tout ça, mais du coup, au niveau de son caractère, comme elle est extrêmement distante, très froide, eh bien, il a fallu beaucoup de temps avant que les gens se rendent compte de sa vraie valeur. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mais bon, du coup, la tsarine lit la lettre et on voit que justement, bah, elle est affectée, parce que c'est la mort de son père quand même, mais elle reste assez distante et relâchée. Voilà, donc les dieux du chaos se nourrissent toujours de nos transgressions Elles vous regardent dans le miroir ce qui pourrait arriver potentiellement Et on vous présente les quatre dieux du chaos principaux Ça c'est pas mal pour rappeler aux joueurs un petit peu qui ils sont Nous avons tout d'abord en vert l'un des plus connus on va, En fait on commence par l'un des plus connus et on termine par l'autre plus, plus connu Donc Nurgle, on commence par Nurgle Le seigneur de la euh, décrépitude, des maladies, de la contagion avec des asticots évidemment, on l'entend on dire corruption, donc la corruption, mais bon la corruption c'est pour tous les dieux du chaos à ce niveau là. Alors celui-là, je suis extrêmement content de le voir parce qu'on pourrait dire bah oui mais c'est normal Malga. Pour des jeux vidéo, c'est très très très très très très très compliqué d'inclure ce dieu là. Parce que ce dieu là, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on voit juste une langue et un oeil, Vous avez entendu le obsession donc l'obsession euh, ce personnage ce, ce dieu là c'est le dieu avec une couleur qui est le rose c'est slanesh et ce dieu là du chaos c'est en fait tout ce qui est les péchés capitaux le vice, notamment la luxure et tout ce qui sont les plaisirs interdits etc donc ces démons ce sont des démons d'ailleurs hein, c'est des démonettes qui sont les seins à l'air quasiment à poil qui séduisent les mecs et les tuent elles montent enfin euh, même ces démons ont un côté hermaphrodite donc des seins, etc, etc donc c'est quelque chose qui est très difficile dans les jeux vidéo avec la censure, etc puis il ne faut pas non plus être trop dans le Peggy 18, il faut rester en Peggy 16, donc c'est très compliqué très très compliqué de mettre ça la neige. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans la plupart des jeux vidéo, que ce soit des jeux Warhammer ou des jeux Warhammer 4000, la plupart du temps, que vous ayez Battle March, que vous ayez euh, les Dawn of War, etc., la plupart du temps, les dieux qui sont représentés, c'est plutôt Nurgle et Korn. Nurgle, le premier que vous avez vu, donc le vert et la corruption, la maladie, tout ça, tout ça. Mais du coup. C'est con hein, je pense que beaucoup se disaient bah oui ils vont mettre les 4 ah Ouais mais Slanesh c'est très compliqué à mettre dans un jeu vidéo hein. Donc j'ai hâte de voir la tête des démonettes. probablement elles auront des armures euh, Ce ne sera pas vraiment les démonettes en figurine mais bon c'était quand même euh... Alors là, celui-là c'est probablement celui que vous connaissez le plus si vous avez joué à Total War euh, Warhammer Parce il y a carrément euh, le Korbach euh, que vous croisez, etc., que ce soit dans les trailers et autres C'est Jinch, le dieu de la magie, euh, du chaos, du changement, des mutations, Etc yes. Il dit sites, donc sites Si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, en gros euh, la manipulation, etc. C'est l'idée de, de retourner les gens contre contre eux-mêmes et qui on l'appelle le dieu du changement, etc. Et chacun bien sûr, alors chaque, dé... Enfin, je vais revenir, et vous avez le dernier qui dit rage, c'est la guerre, le sang euh, et la rage, du coup la rage guerrière, et on le voit c'est corne, du coup l'autre plus connu euh, qui est le rouge, donc les codes couleurs c'est vert pour Nurgle, rose pour euh, Slanesh, violet pour, euh, bleu violet pardon, non parce que bleu, violet c'est aussi Slanesh, donc bleu euh, pour Zinch et rouge pour Korn. Euh, ces quatre dieux sont très très connus, en fait l'idée c'est que ce sont des dieux, donc ils se nourrissent de la... De la, du pouvoir psychique des mortels, de tra des transgressions des mortels, etc. Ils se nourrissent d'une force un petit peu vitale et du désespoir euh, des mortels. Et euh, du coup, bah, la plupart des races peuvent les, les vénérer, mais les humains sont très vulnérables aux dieux du chaos. Et au final, chaque dieu du chaos a son propre, son propre bestiaire, on va dire. Et du coup, à l'image, bien sûr, du dieu. Donc, ils ont leur monture, ils ont leurs démons mineurs qui forment... Les, les troupes principales, ils ont leur cavalerie, ils ont leurs démons majeurs aussi, leurs enfants du chaos personnalisés. Donc ça c'est une espèce d'ogre, de, de, enfin de troll-ogre en termes de taille, des, des monstres, des, enfin c'est plein plein plein plein de monstres. Et l'idée c'est qu'il y a aussi les démons majeurs. Et le démon majeur qu'on voit à la fin, c'est euh, chacun a ses démons majeurs qui représentent un petit peu le dieu. Par exemple on a le grand immonde pour Nurgle, je vais essayer de vous les mettre avec l'image. Donc grand immonde pour Nurgle d'ailleurs qui ressemble un petit peu, euh, parce que c'est à l'image du dieu encore une fois. Euh, le, le, le gardien des secrets, donc évidemment les secrets interdits pour Slanesh qui est un peu le maître du plaisir Le duc du changement euh, qui est un grand piaf ailé euh, pour Zinch Et nous avons le buveur de sang euh, pour Korn, qui est euh, eh bien, une espèce d'immense balrog, démon euh, à hache qui va foutre, euh, foutre le bordel etc Donc après avoir vu cette présentation pour vous rappeler qui sont les dieux du chaos pour que même un joueur qui ne connaisse pas bah, euh, se voit Là on vous montre très rapidement que eh bien, cette Tsarine a des pouvoirs liés à, la, à sa magie de glace. On le voit très facilement par ses gemmes, son, sa, sa couronne, mais également son épée qu'elle enchante. Les lames de ses gardes, très particuliers, ça, ça sera probablement une unité, hein, l'unité royale un peu comme la garde de noire de, des elfes noirs ou la garde phénix, etc. La garde royale qui se lévite de la Tsarine qui justement a des lames, on voit une halbarde euh, glacée. Et là, on voit du coup les troupes qui se lévitent, qui sont ben, bien sûr très inspirées des, des conscrits, je dirais, euh, d'Europe de l'Est. Encore une fois, il y a bien un mélange, j'y reviendrai après, mais il y a bien un mélange en fait, entre les populations. C'est principalement russe, mais il y a aussi de l'influence polonaise, de l'influence d'autres des... pays, Bulgarie, etc. Et on voit. Alors, ce personnage-là, je vous avoue que je ne connais pas. Si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est peut-être une figure emblématique qui se lévite, mais je ne le connais pas. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on vous montre encore le rapport. En gros, il dit euh, bonjour, enfin. Il... Il dit bonjour et on a l'impression qu'il lui dit euh, euh, Pas besoin d'aller plus loin madame On va s'occuper de ça pour vous euh, Vous êtes une zarine, vous avez pas besoin d'aller au combat Et elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle continue normal Elle salue pas son troupe et le mec la salue en mode euh, euh, Vos désirs seront faits sans aucun dialogue Et ça, c'est ça vous montre la, la gestuelle, etc. vous montre Que voilà ce personnage est particulier Et là, on vous montre pourquoi vous allez kiffer euh, qui se lève Et pourquoi je kiffe qui se lève Le temps est évidemment très gris, très sombre, très bleu, etc. Et vous avez du coup les célèbres... les célèbres. Alors c'est les Kossars. Les Kossars, donc c'est un mélange entre les Cossacks russes et les hussards polonais. Les, ça forme les Kossars. Les cossards c'est la grande cavalerie d'élite euh, qui se lève vite. Et là vous les voyez sur des putains d'ours blancs géants Et ça c'est incroyable Mais c'est pas terminé Parce que vous avez la, la cavalerie du coup Kossar justement Qui est très inspirée encore une fois des hussards, des hussards polonais Et ils sont, ils pètent la classe en face de, Alors là on le voit justement du coup Là l'armée qu'ils affrontent c'est tout simplement euh, C'est des affiliés à Korn Donc des démons du chaos de Korn Qui chevauchent du coup des, be des bestioles C'est des jugarnautes Alors par contre les cavaliers sont normalement si je ne dis pas de bêtises, des guerriers du chaos liés à Korn en fait, ce sont pas des démons, ce sont des, des guerriers normaux, sauf si ça a changé avec le lore récent et of Sigmar et tout. À la base, c'est les, les montures qui sont des démons de corne, mais les cavaliers eux sont des cavaliers de Korn, euh, des, des humains en fait. Hein. Alors le champ de bataille donc on vous montre un petit peu à quoi va ressembler euh, on va, à quoi vous Kislev parce que le danger c'est d'avoir Kislev qui pourrait être un petit peu trop euh, similaire à Norska donc on va essayer de vous montrer pas mal de forêts de pain etc. Kislev est plus grand qu'il n'y paraît, hein, c'est pas euh, juste. Il y a des zones en fait qui ne sont pas jouables, qui sont dans les terres sombres, donc à l'est des montagnes du bord du monde, donc à l'est. Donc Kislev sera assez grand à ce niveau-là et pourrait réaugmenter un petit peu la taille aussi voilà, les charges de cavalerie, euh, avec la cavalerie qui se lévite, qui est assez connue pour ça. On vous montre une partie, bien sûr, du bestiaire. J'aime beaucoup. Là, encore une fois, ça fait très euh, la, la bataille de Winterfell. Hein. Alors là, on vous montre justement les démons mineurs de corne. Ce sont euh, les, euh, les sanguinettes C'est les sang... C'est comme... pas les sanguinettes, je, je confonds avec les démonettes, eh, les, les démonettes, c'est les... Mince, ah, c'est un trou J'ai un trou c'est pas c'est sanguinaire, c'est un truc comme ça. Oh aïe aïe j'ai un trou. Donc là on voit le buveur de sang, donc le démon majeur de corne. Putain j'ai un trou sur les démons mineurs. Mais bon on vous montre justement les démons majeurs mineurs qui formeront probablement la faction euh, de corne. C'est les. les sanguinaire. J'ai un trou, ça, ça m'énerve. Alors j'aime beaucoup le, le, le, le truc entre musique traditionnelle et la grosse guitare électrique pour foutre la, foutre la, la hype Donc le démon majeur de corne, buveur de sang ah, C'est le en fait Donc je, crois, je sais plus je Donc, euh, conquer, your demons, donc euh, conquer your demons Donc voilà, euh, arriver à... Enfin, battez vos démons hein, bah. Alors la représentation est très drôle, on vous montre justement bah, du coup, des boucliers de cornes. Ici c'est le symbole de corne que vous voyez ici avec plein d'armes au sol. Alors le choix de la... Faut pas oublier un truc, c'est que Warhammer 1 c'était à moitié de l'or. Warhammer 2 c'était plutôt de l'argent. Et Warhammer 3 du coup je m'attendais à plutôt du bronze ou au contraire, ou autre chose. Et au final on nous montre presque de l'étain en fait ici. J'ai l'impression que c'est presque de l'étain. La fin est géniale parce que tu sens presque que c'est les devs qui sont tellement des gosses qui, et moi ça c'est la partie qui me hype le plus alors déjà le truc, voir qui se lève c'est extraordinaire faction vraiment sous-côté et là on vous montre quoi on vous montre les trois grandes factions on vous montre donc là, bah, la Tzarine donc justement euh, nous avons donc qui se lève avec les terres de qui se lève ici vous avez ici euh, une sanguinette une tête de, sang... Putain, un de sanguinette sanguinaire pardon euh, donc euh, les démons de corne et là on vous montre une autre faction et au début je me suis dit bon, ouais, c'est vert peut-être Nurgle et tout mais non c'est du jade c'est du jade et là il ouvre la carte et il vous montre quoi Le grand Katei. Et Katei, j'ai. qui n'est jamais sorti en figurine. Qui a toujours été en mode est-ce que. Est-ce que, est que Game Workshop va sortir un jour en figurine cette. Euh... Et non, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont jamais fait. Et c'est grande Katei, donc c'est la Chine. Katei, c'est un, un véritable, en, dans notre vrai monde, c'est un autre nom pour la Chine. Et du coup, Katei, c'est la Chine dans, euh, tout simplement, dans, dans Warhammer, dans le monde de Warhammer. Et c'est l'empire humain le plus grand, le plus vaste et le plus puissant du monde. Voilà, juste pour vous vendre le truc. Et vous avez des dragons, vous avez euh, des ogres, vous avez, mais c'est une arme, enfin c'est... C'est une armée ultra cosmopolite et du coup, il vous montre les trois factions qui arriveront dans Total War Warhammer 3 avec du coup, les quatre grands euh, royaumes démoniaques avec le rework du chaos qui arrivera aussi, le... qui se lève donc, la nouvelle faction qui se vite et vous aurez du coup, Katei dans les races principales. Moi, je m'attendais vraiment à Royaume Ogre, Royaume Ogre derrière, on aurait Royaume Ogre plus, euh, plus, euh, pourquoi pas, euh... et là, regardez, regardez à quel point... C est, c est, alors, ce personnage-là, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est celui qui est censé être votre conseiller dans les batailles, etc. Enfin, le conseiller qui vous parle tout le temps, en mode oh, « Allez-y, là-bas, machin !» euh, Et on le voyait corrompu, d'ailleurs, dans, dans le trailer du Total War Warhammer 1. Et là, regardez il fait un grand sourire, Eh ouais, hein, Katei les gars, Katei <rire> Ça c'est vraiment le, les, les fans, on sent que les, les mecs, les devs sont des putains de fans et ça fait plaisir. Mais du coup, moi je suis comme un gosse parce que Katei, je l'attendais en DLC, j'étais même pas sûr. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi peut-être qu'on n'irait pas à, autant à l'Est et je préfère être agréablement surpris comme maintenant plutôt que terriblement déçu. Donc je m'étais dit « Peut-être pas Katei finalement. » Peut-être que Katei effectivement, c'est trop large. Ils ont, on sait qu'ils on, ont des petits soucis de technologie pour agrandir le monde et tout. Mais là, ce trailer, bah, il nous faire dire Katei. Et du coup, probablement, en DLC, eh bien, on aurait euh, Nain du Chaos, Royaume Ogre. Et par contre, j'espère à, à l'avenir aussi, les, les Dogs of War, qu'ils ne soient pas oubliés, les petits Dogs of War. Alors, bien sûr, ça met sur la table, est-ce qu'on pourra avoir Nippon et Indra Sachant que les mecs, les devs ont dit eux-mêmes que... Euh, alors pas avec Total Warhammer 3 mais avec Total Warhammer 2 Il disait que de toute façon ce qui arriva dans Total Warhammer 3 euh, Tant que les gens achèteront leur DLC Ils continueront de faire du contenu Donc Total Warhammer 3 pourrait être le jeu avec le plus de contenu euh, à la fin en mettant vraiment en n'oubliant rien, en mettant tout. Et peut-être, par exemple, que je vais le glisser, parce que je sais que les, mais ceux qui, qui me suivent beaucoup, euh, il faut que je le, je le glisse quand on parle du chaos. Peut-être qu'on aurait le cinquième dieu du chaos qui est moins connu, parce qu'il y aura un rework du cinquième dieu du chaos que la plupart des gens connaissent, c'est le chaos universel. Donc l'ensemble des quatre dieux qui forment un panthéon à part, qu'on appelle le chaos universel. Donc les guerriers du chaos, Archaon, tout ça que vous avez déjà dans Total War Warhammer. Mais il y a un cinquième dieu, un cinquième dieu du chaos moins connu, je ne parle pas du raccord nu, le dieu des scavenges, les hommes rats Je ne parle pas euh, de, euh, je ne parle pas d'Achute, le dieu des nains du chaos Ou quoi que ce soit Je parle de Malal ou Malice maintenant Parce qu'il y a des problèmes de droit euh, Qui est tout simplement le dieu du chaos qui est blanc et noir Et qui est le dieu du chaos du chaos Qui est celui qui veut la destruction de tout Et du coup qui est principalement contre le chaos Et ça, on, ça pourrait être extraordinaire ça aussi Mais bon, on verra Dans tous les cas, c'est déjà extraordinaire ce qu'ils font. Je suis extrêmement hypé euh, J'ai un peu peur pour les Dogs of War, donc les nations un petit peu oubliées comme euh, l'Arabie, les Stalilatiers, et tout, Principauté frontalière, mais ça pourrait arriver bien après. Ce qui est sûr c'est que bah, ça devrait normalement sortir, ils ont mis fin 2021, mais peut-être du coup 2022 avec tous les problèmes, etc. On aura normalement le rework Combat avant euh, avec Total War Warhammer 2 qui va nous faire patienter pas mal, mais c'est... Euh, moi je suis juste ultra hypé, je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus, mais je suis... Euh, je suis comme un gosse, tout simplement, je suis comme un enfant, j'attends je, je, ça avec impatience, voilà. Euh, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, je pense que je vais faire une playlist bientôt de Warhammer, comme ça, ça sera plus simple plutôt que d'être perdu partout. Euh, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans euh, le vieux monde. Ou plutôt l'Est du vieux monde maintenant. N'hésitez pas, petit like Petits réseaux sociaux, tout ça, tout ça, Facebook, Twitter. N'oubliez pas la vidéo sur l'histoire de Warhammer. Parce que même ceux qui connaissent bien, bah, ils découvriront peut-être des trucs sur Katei et tout. Voilà. Plein de bisous!